Plouf, plouf, et la grenouille, plouf, plouf, mamselle a dans la source qui gargouille, ton petit corps se mouille. Plouf, plouf, quelle découverte, cette renouille verte, des pieds jusqu'à la tête, a souillé une reine. Tu gobes avec ta bouche Des moustiques et des mouches Tu manges des libellules Et puis tu fais des bulles Plouf, plouf, petite fripouille Quand tu te débarbouilles Ça te fait des chatouilles Quoi, quoi, lorsque je passe, je t'entends qui coince, tu as qu'il aurait cru, la Quoi, quoi, ça rime à quoi Belle la vie la quoi Quoi, quoi, ta vie est belle Comme dans une aquarelle Quoi, quoi, toujours des quoi, plouf, plouf, toujours des ploufs, c'est une vie de quoi, c'est une vie. Quoi, quoi, plou